Donne-moi tout ce que t'as. <rire> Pourquoi tu rigoles Non mais gros, t'as une chemise. Oui ben bah, c'est tout ce que j'avais en noir. Le mec me braque en chemise. Oui bah ça va. <rire> Allo gros, ça va Ok, t'appelles ton pote carrément. Il me braque, il est en chemise. Il a plus de respect de nos jours.